La vie m'a joué un tour Mon cœur perdu gonflé Perdu dans le vrai amour Hanté, ensorcelé Si j'avais confiance en elle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 sur l'océan de la chance, l'ennui parfois annulé. Le vent s'abat sur le sens des bancs qui m'ont épaulé. Devant le froid qui annonce ces graves idées affolées. Les mêmes questions sans réponse Agacent les personnes comblées, et corps et clémence, mon âme meurtri d'emblée, mes forces dominent l'apparence, la pâle qui m'avait jonglé. Je fonce vers elle et je pense. Quel est mes meilleurs pamphlets Quel est mes meilleurs pamphlets Nouveau poème, aujourd'hui, 9 mars 2021. Merci.